Meine, Every alles schon da? Ja. Okay. Good. Meine Damen und Herren, Ladies ich and freue mich, dass wir heute gemeinsam nach I'm delighted that um, after this meeting in Bratislava we are now in a position to brief you on what, what discussed, and discussed and also on what we've agreed to thank the Slovak Presidency, uh, Fico, for us here in He has us Bratislava from best possible side. And I think a dass wir gleichzeitig ein, ein gutes Stück Europa sehen konnten und we dann auch auf der Basis der vielen Vorbereitungen, die wir getroffen so haben, haben fast alle mit allen gesprochen im Vorfeld dieser, uh, we dieses able, Treffens, wir heute die Diskussion führen Wir haben miteinander vereinfacht, dass... Europa um, in der kritischen Situation, in der es sich befindet, nach dem Referendum von Großbritannien, aber auch angesichts von anderen Schwierigkeiten, die wir haben, dass wir miteinander eine Agenda vereinbaren müssen, dass wir einen Arbeitsplan haben müssen, um bis zu dem 60. Jahrestag der von Rom dann auch die entsprechenden Themen abzuarbeiten. Jean-Claude Juncker hat in seiner Rede an das Europäische Parlament, aus meiner Sicht, die richtigen Schwerpunkte, Punkte gesetzt und, und deshalb hat das ein großes Maß an Übereinstimmung mit dem, was François Hollande und ich gestern auch in Paris Ihnen vorgestellt haben, was aus unserer Sicht die Schwerpunkte unserer Arbeit sind. Wir haben vereinbart, dass wir auf der einen Seite die Rede des Präsidenten der Europäischen Kommission begrüßen, dass wir auf dieser Basis auch die Diskussion heute geführt haben und dass wir die Agenda, die Bratislava-Agenda, die die Präsidenten der Europäischen Kommission, des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission und die Präsidentschaft uns vorgeschlagen haben, dass wir entlang dieser Agenda auch in den nächsten Monaten arbeiten werden und Deutschland und Frankreich unterstützen das aus voller Kraft und wir werden uns hier auch einbringen, so wie wir uns schon in den Vorbereitungsarbeiten eingebracht haben mit den Vorschlägen unserer Außenminister, Innenminister und auch Verteidigungsminister und diese Vorschläge sind auch auf fruchtbarem Boden gefallen. Wir haben verschiedene Themen, das eine ist natürlich, die Themen, der Sicherheit der Migration und des Schutzes der Außengrenzen. Hier haben wir das Ziel, dass die illegale Migration gestoppt werden soll, wenn möglich, oder reduziert werden soll. dass wir auf der anderen Seite Fluchtursachen bekämpfen. Dem dient das EU-Türkei-Abkommen, dient aber natürlich auch das, was wir in Valletta vereinbart haben. Also wir müssen mit weit mehr Drittstaaten solche Abkommen schließen und dabei unsere Entwicklungshilfe, unsere Bereitschaft, Menschen und agreements with far ah, countries and so far die, and help them uh, to uh, improve the situation on the ground so that people don't need to flee. We also looked at um, the um, internal security issues. Uh, people in Europe all over are worried about terrorism, about internal, internal security, so the proposals that were tabled by the German the word side word but also by the French side um, will be deliberated by wir the 27 over then, the next um, few months. We also said we need more Cooperation, and this has met with great um, approval. Uh, Uh, particularly in the area of defence, We think that um, there is a lot yet to be done. And we also looked at uh, prosperity. The promise of prosperity that Europe has given to its citizens that so far has not really been uh, truly fulfilled. If we look, for example, at the high unemployment rates of young people, we look at the fact that outside of the European Union a lot of technical developments, a lot of innovative um, developments are not leading the way here. So our ambition should be Rede zur uh, Union deutlich gemacht, dass dies insbesondere auch im digitalen Bereich der Fall ist. Und Frankreich und Deutschland haben ja auch eine sehr lebendige Start-up-Szene. Wir sind darauf angewiesen, dass wir die Arbeitsplätze der Zukunft haben bei uns. Wir werden also in den nächsten Monaten hart arbeiten, entlang dieser von mir genannten Themen. Der Geist von Bratislava war ein Geist der Zusammenarbeit, der Tatsache, dass alle davon überzeugt sind, dass wir ohne et Ziele nicht werden que ces objectifs ne seront pas atteints. Par das nous ne pouvons pas atteindre ces unification. Nous ne pas le faire. pouvons Nous pouvons le faire. Nous Nous avons die Art Nous Nous Nous Nous Nous Das wohl modèle zeichnet Anspruch aus, dass uh, wir Sicherheit Bürgerinnen uh, und Bürger war Ratislawa un Ausgangspunkt für eine intensive Weiterarbeit. Alle waren sich einig, dass es jetzt weder uh, um große Erklärungen noch um Vertragsänderungen geht, sondern Sure il so on to um, a de tâches, de tâches, de montrer que les citoyens, a un pour citoyens, citoyens, et les les Mesdames, Messieurs, lorsque les Britanniques ont pris la décision de quitter l'Union européenne, les 27 devaient donner une nouvelle perspective à et se poser la question qui était dans tous les esprits Que voulons-nous faire ensemble Comment pouvons-nous répondre à l'attente de nos peuples et quelle est notre responsabilité historique par rapport à ce que nous avons voulu faire de l'Europe et ce dont nous avons hérité, et aujourd'hui, ce que nous avons à faire pour l'Europe. Avec Angela Merkel, nous avons donc voulu qu'il y ait un sommet qui puisse se tenir. Et tenu ici à Bratislava. Et comme Angela l'a dit, uh, it took place Robert Fixo a tout fait pour que like, uh, puisse être réussi. Uh, said, Mais nous um, avons voulu préparer ensemble cette réunion aussi importante, que c'était la première fois que nous nous retrouvions à 27 et que nous avions summit, à tracer les ligne à fixer un agenda pour euh, les prochains mois. We, Avec euh, cette préparation, agenda, nous avons pu... Um, euh et grâce à tous les efforts de tous les participants, toutes les réunions qui ont pu précéder le sommet, nous avons pu fixer les priorités et donner un programme de travail sur la base, d'ailleurs, des propositions que nous avions pu faire, la France, l'Allemagne, d'autres pays, et aussi sur la base de la well Ce qu'il faut retenir de Bratislava, uh, c'est cette volonté. L'Europe peut, peut avancer, doit avancer, dès lors qu'elle a des priorités Europe must and can et que move ces priorités correspondent à l'attente des Européens. Priorities, la protection, and as as these priorities la sécurité, the of la prospérité citizens, um, et bien, protection, bien sûr l'avenir de la jeunesse. Of Sur of la base de ces priorités, un programme de travail a été fixé, une méthode, we, we set, un agenda. Uh, a working Et program that is of interest and an agenda. It now belongs Européen, to the European institutions, de the, le the Commission, heureux. the Council, and the Parliament avons, uh, to implement this program une timeline. à Bratislava qui va se poursuivre avec le Conseil européen du mois d'octobre, se prolonger avec le Conseil européen du mois de décembre. Il y aura une réunion également un sommet informel à Malte au mois de février et puis au mois de mars, lors du 60e anniversaire du traité de Rome, nous pourrons délivrer les conclusions et montrer qu'il y a eu déjà des mesures concrètes et que nous avons sur la base de ces But, yes, we're moving forward on the basis Je rappelle ses priorités. La sécurité, c'est d'abord la protection des frontières. c'est de faire en sorte que l'Europe assume son devoir lorsqu'il s'agit de respecter le droit d'asile, mais assume ses responsabilités face à l'immigration irrégulière. Ce qui suppose des moyens renforcés, garde côtes garde frontière, et pour soutenir les pays qui sont en première ligne. Et nous avons rappelé ce c'est la Grèce, la Bulgarie, Italie et Italy, de faire en sorte que les mesures um, que nous avons déjà décidées, d'autres qui puissent um, être véritablement been, um, mises en um, œuvre. Nous avons aussi une responsabilité dimented. par rapport à la lutte contre le terrorisme, to, um, et donc de faire en sorte que nous puissions, là encore, avoir again, euh, des dispositifs qui puissent donner plus de garanties et de confiance à nos concitoyens. Et il y a des avancées some nécessaires some en matière de défense européenne et c'est vrai que nos deux pays ont pris une initiative que nos deux ministres de la Défense ont avancé des propositions et ces propositions sont ouvertes à tous les partenaires. La deuxième priorité c'est la croissance, l'investissement, l'emploi et notamment à travers les technologies de demain le numérique, la transition énergétique, les infrastructures. Et c'est là que l'évaluation et le renforcement du et plan Juncker pourra trouver sa place. Et ce sera à l'occasion du Conseil européen de décembre que nous pourrons en décider. D'ores et déjà, le président de la Commission européenne a donné des indications elle rejoint tout à fait les objectifs que nous nous étions fixés, la France et l'Allemagne. Ce qui compte, c'est des stratégies, stratégies numériques, stratégies énergétiques, stratégies également and en termes d'infrastructures. In enfin, la dernière priorité, c'est de la jeunesse. Et au-delà de la jeunesse, ce sont les valeurs que l'Europe porte, c'est la culture, c'est notre patrimoine, culture, mais c'est aussi values, la créativité. C'est est, also ça, about il est très important it de donner à la jeunesse à la fois des moyens pour s'insérer, la garantie jeunesse, mais aussi les moyens de se rendre volontaire pour des tâches d'intérêt général, de participer à la politique de développement que nous devons avoir, notamment avec la l'Afrique. Toutes ces priorités se retrouveront donc dans le programme que j'appelle et que nous appelons le programme de Bratislava, l'agenda de Bratislava. Donc je crois que l'esprit qui était le nôtre était celui de prendre conscience à la fois des défiances que l'Europe peut susciter et en même temps des espoirs qu'elle doit donner. C'est face à cette responsabilité que la France et l'Allemagne ont voulu à la fois préparer ce sommet, faire en sorte qu'il puisse déboucher sur des conclusions, ce programme de travail, et que la France et l'Allemagne vont continuer, la chancelière et moi-même, nos ministres, à faire en sorte que nous puissions délivrer des mesures concrètes. J'en termine parce que pour. De cette réunion de Bratislava, il y a um, eu aussi conclude, une volonté qui a été réaffirmée, des engagements again, qui ont été pris par rapport the à la ratification again, de l'accord sur le climat. Et nous aurons donc non seulement le vote du Parlement européen qui so va intervenir au mois d'octobre, des ratifications qui ont déjà eu lieu dans plusieurs pays, mais... Tous les membres de l'Union européenne sont désormais prêts à ratifier le plus vite possible de manière à ce que l'Europe puisse être associée directement à la gouvernance de cet accord. C'est d'ailleurs ce que nous avions voulu en étant les premiers à signer. Nous ne serons pas les derniers à ratifier. Merci. Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung, eine Frage sowohl an die Bundeskanzlerin als auch an den französischen Präsidenten. Es ist ja für diesen Gipfel eine offene Aussprache angekündigt worden. Nun ist der Eindruck, dass kontroverse Themen eher ausgeklammert worden sind. Deshalb die Frage, ob Sie glauben, dass dieser Geist von Bratislava, den Sie beschwören, dass dieser Geist bestehen kann, Wenn man diese streitthemen ausklammert und sich nur auf das besinnt wovon man glaubt und weiß dass man sich einigen kann und in diesem zusammenhang würde ich gerne nach ungarn fragen es ist ja hier von vielen gefordert worden dass die staats und regierungschefs auch zu hause für die eu werben die eu nicht schwarz malen wie verträgt sich mit dem geist von bratislava dann ein referendum wie es der ungarische ministerpräsident angesetzt hat indem es ja um, um, um, um die äh, gegen Flüchtlinge geht und indem in dem es äh, eigentlich gegen eine Mehrheitsentscheidung der Europäischen Union zur Aufnahme von Flüchtlingen geht. Äh, würden Sie da auf Ihren ungarischen Kollegen einwirken, diesen Geist von Bratislava zu beherzigen? Vielen Dank. Alle Diskussionen haben sich heute dahin bewegt, dass der Geist von Bratislava nicht nur in Bratislava da ist, sondern dass er uns leitet bei der Lösung der Probleme. Wir haben mitnichten nur über Themen gesprochen, wo die Lösung schon auf dem Tisch liegt, sondern wir haben sehr offen die Themen angesprochen, äh, gerade auch die betroffenen Länder, zum Beispiel Bulgarien, das ja eine Grenze mit der Türkei hat, aber auch mit Griechenland, auch Griechenland, das noch auf äh, mehr äh, Umsiedlung sozusagen äh, oder Relokalisierung von Flüchtlingen wartet, äh, die Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens, alles ist zur Sprache gekommen. Und in dieser Agenda von Bratislava ist auch darauf hingewiesen worden, dass wir weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um Konsens über die langfristige Migrationspolitik zu bekommen. Und da das eine Agenda ist, die auch darauf gerichtet ist, bis zu den römischen Verträgen 60 Jahre Fortschritte zu machen, ist auch verständlich, dass wir an diesem Thema arbeiten werden. Also es war nicht so, dass wir die ganze Zeit nur über die Geschichte der Europäischen Union und die Werte gesprochen haben, sondern es waren sehr konkrete äh, Diskussionen. Es war auch ein Anspruch, äh, dass Europa wieder eine Werkstatt der Zukunft wird. Es war darauf hingewiesen, dass wir eine komplizierte geografische Lage haben, dass Afrika unser Nachbar ist, dass die afrikanische Agenda auf der Tagesordnung steht, genauso wie die Zusammenarbeit mit der Türkei. Und äh, in diesem Geist haben wir auch... Die Diskussion geführt. Wir haben jetzt nicht euh, speziell euh, ein bilaterales Gespräch mit Viktor Orban geführt, aber Viktor Orban hat sich in diese Diskussion eingebracht und auch er teilt euh, diese Aufgabenstellung. Und dass die Lösung nicht ganz einfach wird, das wissen wir. Vous connaissez suffisamment les participants du Conseil européen. Pour savoir qu'il est très difficile de les empêcher d'évoquer tous les sujets, y compris les plus difficiles. Et tel a été le cas. Donc euh, la question des migrations, la question des réfugiés, la question du contrôle des frontières, elle a été reprise par ceux qui sont les plus confrontés d'ailleurs à cette situation. Rien n'a été mis de côté. Et ce qui a été. Conclu, c'est que nous devons renforcer encore le contrôle des frontières extérieures. Nous devons donner davantage de moyens aux pays qui font face. Nous devons soulager le fardeau et en même temps prendre des dispositions, je les ai rappelées, pour que le droit d'asile soit respecté et pour qu'il euh, y ait euh, le retour de ceux qui ne peuvent pas faire valoir des droits à rester dans l'Union européenne. Aucun sujet n'a été écarté, même l'application de l'accord avec la Turquie. Nous l'avons d'ailleurs rappelé dans le texte que présente le président du Conseil européen. Nous avons bien sûr souligné, même si ce n'a pas été le débat principal, que les guerres, les crises ont des conséquences sur l'afflux de réfugiés et que nous devons donc, l'Europe, être partie prenante du règlement de ces crises. Je pense à la Syrie. Enfin, sur l'Afrique, nous avons, et la chancelière et moi-même, souligné, Matteo Renzi, bien sûr, également, puisqu'il est lui aussi confronté à cette situation, géographiquement et politiquement, nous avons souligné que le plan d'aide à l'égard de l'Afrique, celui-là même que nous avions décidé à la Valette, à Malte, il y a quelques mois, devait être mis en œuvre encore plus rapidement et même renforcé. Donc tous les sujets ont été abordés. Mais ce qui était important, c'était de pouvoir avoir... Justement cet agenda et ce programme pour les traiter, et pour avancer, et pas simplement pour, ici ou là, évoquer la différence de position qui doit demeurer sur certaines questions, et j'imagine que M. Orban n'a pas la même conception que moi-même sur un certain nombre de sujets. Je vous le confirme. Et je réponds ainsi à votre question. Bonjour, Valérie Nataf, TF1. Alors depuis le Brexit, vous nous annoncez tous les deux que l'Europe aura une nouvelle impulsion et que cette impulsion démarrera à ce sommet. Donc vous voici réunis tous les deux pour un point de presse commun, ce qui est rarement arrivé depuis 2012. Alors est-ce qu'il faut en comprendre que c'est un affichage, une image simplement, que vous avez à offrir à l'Europe à 27 ou aux citoyens européens, où y a-t-il plus cette simple image de Madame Merkel et de Monsieur Hollande euh, face à l'Europe d'A27. Merci. Cher Valérie Nataf, est-ce que c'est la première fois que vous rencontrez Madame Merkel et moi-même ensemble Nous avons fait tant de conférences de presse. Nous avons participé à tant d'initiatives. Je ne parle pas simplement de l'Ukraine. Nous avons fait tant de réunions bilatérales. Et c'est vrai que dans les conclusions de Conseil européen, celui-là a été exceptionnel, informel, et il vient après la décision britannique, nous faisons chacune, chacun nos conférences de presse. Eh bien, nous pouvons aussi changer cette méthode. Et que le mieux, c'est lorsque nous avons un message à délivrer, et le plus souvent, il est commun, nous puissions le faire ensemble. Mais là, sur ce sommet qui venait après la décision britannique, il était très important de montrer que la France et l'Allemagne participaient pleinement à sa réussite et voulaient s'engager tout aussi pleinement pour sa mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, la chancelière et moi-même, nous tenions à vous donner les résultats de ce sommet et à vous montrer que nous étions conscients de la situation Prêt ensemble à le défi. Ich habe es ja schon gesagt, wir befinden uns schon in einer entscheidenden Phase der Europäischen Union und deshalb haben wir gemeinsam zwei Arbeitsmethoden angewandt. Wir haben überlegt, welche Impulse können Frankreich und Deutschland, Deutschland und Frankreich geben und wir haben überlegt, Wie können wir mit möglichst vielen sprechen? Das hat François gemacht, das habe ich gemacht. Und zum Teil haben wir es gemeinsam mit Matteo Renzi gemacht. Und daraus dann sozusagen ist auch eine auf, breitem, auf breiter Grundlage fußende Agenda geworden, die wir gestern nochmal im Lichte der Gespräche mit Jean-Claude Juncker uns angeschaut haben und Heute glauben wir auch, mit diesem Signal zeigen zu können, dass wir über Bratislava hinaus uns in besonderer Weise, ohne irgendjemanden anders auszuschließen, verantwortlich dafür fühlen, dass aus dieser Agenda auch ein Erfolg wird und äh, nicht nur Worte im Raum stehen bleiben. Und ich glaube, das ist der ernsthaften Situation, in der wir uns befinden, angemessen. Das soll auch durchaus ein Signal sein, dass wir Impulse geben wollen, dass wir gemeinsam agieren wollen und äh, so ist das heute hier zu verstehen. Andreas Rinke von Reuters. Ich habe eine Frage sowohl an die Bundeskanzlerin als auch an den Präsidenten. Die Visegrad-Staaten haben heute eine flexible Solidarität in der Migrationskrise vorgeschlagen. Mich würde interessieren, ob Sie beide einverstanden wären, dass man von diesem Streit über die Quoten wegkommt, indem man Ländern erlaubt, weniger Flüchtlinge aufzunehmen, dafür aber mehr zu tun bei Finanzen und beim Schutz der Außengrenzen. Und Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie erlauben, noch eine Frage zur Deutschen Bank. Weil die, das amerikanische Justizministerium jetzt mit einer Strafe von 14 Milliarden Dollar droht, Sehen Sie das als Retourkutsche für das EU-Vorgehen gegen Apple und wäre die Bundesregierung bereit, der Deutschen Bank notfalls unter die Arme zu greifen? Ich glaube, es ist klug, diese Meldung jetzt von meiner Seite aus nicht zu kommentieren. Deshalb will ich mich auf die Frage, der, die Sie gestellt haben, der Wischegrad-Staaten konzentrieren. Ich sehe in der Mitteilung der Wischegrad-Staaten flexibel vorzugehen, aber immerhin Lösungen zu suchen, durchaus einen positiven Ansatz. Wir müssen ja zum Schluss alle zu Lösungen kommen. Und deshalb wird es interessant sein, mit den Staaten darüber zu sprechen, was sie sich genau vorstellen. Und äh, diese Präzisierung konnten wir natürlich heute nicht im Detail ausloten, aber da ja ein Teil unserer Agenda das Thema Migration und Außengrenzen und Fluchtursachen ist, werden wir sicherlich darüber sprechen müssen. Europa ist immer darauf angewiesen, Kompromisse zu finden. Und deshalb freue ich mich auf die Diskussion. Und wir haben ja auch alle erlebt, dass sozusagen Mehrheitsbeschlüsse in einer so sensiblen Frage bei einigen auf sehr großen Widerstand gestoßen sind. Und daraus muss man dann gucken, ob wir auf anderem Wege vorankommen. Oui, la priorité, celle que nous avons retenue, c'est d'assurer le contrôle des frontières extérieures de l'Union. il n'y a pas cette garantie, il ne peut pas y avoir ensuite de mécanisme qui puisse s'appliquer avec justice et efficacité. Et nous savons qu'il y a encore du travail à faire. C'est la preuve aussi que nous pouvons, au cours des prochains mois, grâce à un renforcement des moyens, grâce à une mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs, grâce aux accords qui ont été passés, faire en sorte que nous maîtrisions le phénomène migratoire et que nous puissions rester dignes dans l'accueil que nous avons réservé aux réfugiés. Bonjour, Anne-Sylvaine Chassani pour le Financial Times, Madame la Chancelière, Président. Est-ce que l'absence du Royaume-Uni vous a permis de progresser sur des, des dossiers de collaboration qui bloquaient auparavant à cause du Royaume-Uni, notamment la défense Et si oui, quand il faudra prendre des décisions, comment pensez-vous les prendre, puisque le Royaume-Uni devra normalement être légalement associé, même si en voie de sortie Et une question peut-être plus politique, est-ce que vous pensez que ces initiatives que vous prenez aujourd'hui vont réussir à convaincre vos électeurs dans vos pays respectifs l'an prochain Merci. La dernière partie de la question mériterait une réflexion plus globale. Et je ne crois pas qu'un Conseil européen soit de nature à changer le rapport pour l'instant des électeurs à ceux qui les gouvernent. Il juge aussi sur d'autres résultats. Mais c'est vrai que c'est important, non pas par rapport aux échéances, mais par rapport à notre propre responsabilité, de retrouver le lien qui s'est, c'est vrai, distendu entre les citoyens et l'Europe. Et lorsque l'Europe est mise en cause, c'est aussi la démocratie et ses valeurs qui peuvent s'en trouver affectées, abîmées. Ceux qui veulent détruire l'Europe ne veulent pas renforcer la démocratie ni mettre en œuvre les valeurs que nous portons à l'échelle de notre continent, à l'échelle de leur nation. Les populistes s'en prennent à l'Europe parce qu'ils veulent s'en prendre à un système de valeurs et un modèle de société. Donc nous avons cette responsabilité. Et c'est vrai que nous aurons à en rendre compte devant les électeurs. Ensuite, sur la défense, le Royaume-Uni, a toujours une responsabilité et veut l'assumer en matière de défense. Et par exemple, les accords bilatéraux qui nous lient entre la France et la Grande-Bretagne ont été non seulement maintenus, mais consolidés, renforcés. Y compris même après le Brexit, j'ai veillé avec le, la nouvelle Première ministre que nous puissions avancer ensemble sur les questions de défense. Mais nous devons travailler aussi dans l'Union à 27 sur les questions de défense. Compte tenu des menaces, compte tenu aussi de ce que nous savons du terrorisme, de ce qu'il peut représenter sur nos sociétés, nous avons une responsabilité, là encore, à assumer. Et une initiative a été prise, elle est nouvelle, entre la France et l'Allemagne. Ce n'était pas généralement les questions que nous abordions, entre la France et l'Allemagne. C'était davantage sur les questions économiques, c'était sur la zone euro, c'était aussi sur le rapprochement de nos deux sociétés. Et pour la première fois, il y a eu, grâce au travail de nos deux ministres de la Défense, sous notre autorité, il y a eu des propositions qui ont été faites, qui, à la fois, appellent à un renforcement des capacités, à une meilleure organisation de la projection en donnant davantage de moyens et aussi en faisant en sorte que ces opérations puissent être mieux financées pour que l'Europe puisse jouer son rôle à l'extérieur de nos frontières et en assurant une base industrielle pour l'Europe de la défense. Et je crois que cette initiative peut être maintenant proposée à d'autres. C'est une coopération ouverte, inclusive et qui peut demain déboucher sur une coopération structurée, qui est d'ailleurs prévue par les traités. Donc c'était très important que la France et l'Allemagne puissent aussi, sur cette question de la défense, se retrouver ensemble. Ja, ich kann mich voll der, der Antwort auf die Frage der Verteidigung und, äh, anschließen. Der Lissabon-Vertrag sieht solche Möglichkeiten vor. Natürlich äh, ist Großbritannien weiter Teil des Europäischen Rates, äh, solange der Austritt nicht vollzogen ist, mit allen Rechten, mit allen Pflichten. Und wir wissen natürlich auch, dass die Agenda eines Europäischen Rates äh, immer gemeinsam besprochen werden muss. Das wird äh, Donald Tusk als Ratspräsident auch sicherlich mit Theresa May Tun. Aber wir müssen uns natürlich auch auf unsere Arbeit vorbereiten, die wir ohne Großbritannien leisten müssen. Und was die Frage der Überzeugung der Wählerinnen und Wähler anbelangt, ich meine, die Wählerinnen und Wähler erwarten von uns Resultate. Das heißt, das ist hier ein erster Schritt, dass wir uns einigen, was wir tun wollen. Aber natürlich möchten die Menschen dann sehen, was passiert mit den Roaming-Gebühren. Habe ich WLAN? Ist die 5G-Standard erzeugt? Kommen weniger Migranten, die illegal mit Schleusern und Schleppern sind? Tun wir etwas, um die Lebenslage der Flüchtlinge vor Ort zu verändern? Haben wir sozusagen geregelte Kontingente, zum Beispiel, wie wir es gesagt haben, auf freiwilliger Basis beim EU-Türkei-Abkommen? Das alles den Wähler interessiert, nur ist es in die Tat umgesetzt? Wie ist das Resultat? Wie ist mein persönliches Leben? Aber wenn wir uns nicht einig sind, was wir machen wollen, dann haben wir gar keine Chance. Und deshalb glaube ich, war das heute ein wichtiger Schritt, aber eben nur ein Schritt auf einem längeren Weg. Herzlichen Dank. Attention, please.